Si j'étais un bâtiment de Strasbourg, je serais la Cour Européenne des Droits de l'Homme euh, parce que c'est euh, pour moi, la capitale. De... Strasbourg est la capitale des droits de l'Homme et euh, là-dessus, on se doit, euh, et notamment la municipalité, se doit d'être exemplaire. Si j'étais un quartier de Strasbourg, je serais le quartier Gare. C'est le quartier dans lequel je suis arrivé à Strasbourg et euh, il m'a plu euh, du fait de sa mixité, de euh, la différence de population et euh, de l'ambiance qui y règne. je serais Mehdi Bala, c'est un sportif, un athlète de haut niveau qui est né à Haute-Pierre. Bon, D'abord parce que j'ai pratiqué l'athlétisme quelques années, mais aussi et surtout parce que le sport, pour moi et pour nous, pour de Strasbourg en commun, c'est un facteur d'émancipation. Et quand on donne aux gens la possibilité de pouvoir s'émanciper par différents, différents moyens et par différentes compétences, la preuve qu'on peut, qu'on peut y arriver. Pardon, mais j'en connais pas. C'est ça, c'est Saget's hein Ok, bah salut Alors. Si j'étais à un événement, je serais la fête de la musique. C'est un événement qui est accessible à tous, c'est un événement qui est multiculturel et intergénérationnel. Je pense que je serais la tarification solidaire de la CTS. C'est quand même euh, une bonne chose qui a été proposée par la ville qu'il faut améliorer, hein, bien sûr, mais euh, ça va dans le bon sens. Si j'étais un renoncement, je serais sans hésitation le renoncement de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole euh, du projet du GCO. Sans hésitation également, je retournerais dans ma formation professionnelle qui est l'animation, et euh, je retournerais euh, travailler dans une association d'éducation populaire. La première, ce serait une proposition démocratique, ce serait la possibilité de révoquer les élus à mi-mandat, si jamais on ne respecte pas la mise en place de notre programme. La deuxième mesure concrète, ce serait l'abrogation de l'arrêté anti mendicité Et la troisième mesure concrète, ce serait l'extension du réseau de transport en commun, et notamment avec la proposition du tram circulaire à Strasbourg.